Rabou m'a aidé, mais à un point inimaginable. Grâce à lui, tous mes problèmes se sont résolus. Donc euh, vraiment, hein, en quelques jours seulement, grâce à ces rituels d'amour et d'affection, mon ex est revenu plus amoureux que jamais. Et ça, c'est, j'aurais jamais cru que c'était possible grâce à la magie, mais il me l'a prouvé. C'est vraiment le meilleur maître marabout, parce qu'avant lui, j'en ai contacté d'autres, mais c'était des faux marabouts. Et la seule chose qu'il faisait, c'est me mentir et me ruiner. Mais lui seul m'a redonné le sourire et il m'a montré qu'il y avait une solution à mon problème. Et il m'a résolu mon problème tout de suite. C'est vraiment le meilleur maître voyant marabout du monde. Il est euh, le chef suprême de sa confrérie euh, vaudou d'Afrique, précisément du Bénin. Et ses rituels sont efficaces à 100%. Donc vraiment, si vous cherchez n'importe quelle solution à un problème, il faut le contacter, il est très gentil, très à l'écoute, il vous aidera tout le temps. Il est tellement fort qu'il est sollicité partout en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Guadeloupe, en Martinique et partout dans d'autres pays d'Afrique. Et vraiment, vraiment, il est exceptionnel. Euh, ses spécialités sont les travaux, les travaux de protection, de purification, d'argent, les rituels de chance, d'amour, d'affection.